<s 'étonne> Parti loin derrière, sans trop de raison. Tu tu m'as laissé hier, la fin de la saison. Je ne veux plus savoir, oh oh éloigné. Tu ne oh plus m'avoir, et tout et tout Bon. J'espère que tu vas souffrir et que tu vas mal dormir Pendant ce temps vais écrire pour demain l'avenir Pour demain l'avenir Pour demain l'avenir Pour demain l'avenir Parti pour un soir, juste pour lui parler au fond d'un couloir, tu voulais aller Hypocrisie d'un soir, les verres sont cassés Enrôler les espoirs, et nos cœurs défoncés. Wouah oh oh oh oh oh Wouah oh oh oh oh Wouah oh oh oh oh Hé hé hé hé hé hé J'espère que tu vas souffrir Et que tu vas mal dormir Pendant ce temps je écrire Pour demain la vie pour demain l'avenir Pour demain l'avenir Pour demain l'avenir Parti seul dans la rue Cherche mon chemin Je ne le trouve plus Il me paraît bien loin Je t'ai oublié Tu ne fais plus rien je voyager en pensant à demain. Waho que tu vas souffrir et que tu vas mal Pendant ce un je vais écrire pour demain, l'avenir. Pour demain l'avenir pour demain l'avenir partir loin derrière sans trop de raison Tu m'as laissé hier la fin de la saison